Salut, bonjour à tous Bon, ça fait longtemps que j'en parle, Dust Tactics, c'est un jeu qui m'a euh, toujours euh, toujours attiré. Euh, mais j'ai jamais osé franchir le pas, vous vous rendez compte que là, ça y est, c'est fait. Donc je vous propose de m'accompagner euh, avec une série de vidéos dans la découverte de ce jeu qui, euh, dont on peut dire qu'il est mythique. Ce que je vous propose dans cette première vidéo, c'est qu'on ouvre ensemble euh, cette boîte de start en fait dans laquelle il y a un contingent, un régiment, pour pouvoir jouer tout ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir jouer une faction. Allez, c'est parti. Bon alors, si comme moi, euh, vous êtes toujours dit, ah, je me je mettrais bien dedans, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte Est-ce que ça vaut vraiment le coup C'est la question que je me suis longtemps posée. A tort, parce que Dust Tactics, c'est mythique. Hein. C'est un jeu de Palo Palante qui est donc un, un graphiste extrêmement connu. C'est de l'Ukronie, hein, ça se passe euh, un petit peu après euh, la, première guerre mon... la deuxième guerre mondiale. Excusez-moi, donc en fait la deuxième guerre mondiale ne prend pas fin et euh, les Allemands euh, vont aller en euh, Antarctique et vont euh, découvrir en fait, euh, un vaisseau spatial et une technologie extraterrestre et vont pouvoir en fait prolonger euh, le conflit et du coup en fait d'autres factions vont également trouver euh, trouver cette technologie et du coup ça va intégrer euh, des marcheurs, hein, des, des, des bipodes, de, de la mécanique, de la robotique et même bien d'autres choses dans le conflit du coup ça va le ça va le prolonger donc voilà la promesse elle est, elle est super intéressante mais on va pas commencer par euh, par ça on va commencer par une ouverture de boîte classique euh, Dust, c'est pas un jeu qui est beaucoup représenté euh, en français. Il y a eu pas mal de présentations, il y a pas mal de communautés américaines, il y a une communauté française qui est très active. Mais au niveau présentation et unboxing, il y a peu de choses en français, donc on va faire ça ensemble. J'ai réussi à obtenir cette boîte-là par l'intermédiaire de euh, la Wack Taverne de Paris, qui, euh, qui m'avait fait une offre, une offre très alléchante. Donc euh, voilà, donc du coup j'ai craqué et euh, je pense que c'est la première d'une longue série. Allez, on l'ouvre ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que euh, quand on... j'ai déjà ouvert la boîte pour regarder ce qu'il y avait dedans, déjà à l'intérieur, avant même de commencer ça, il y a le tapis. Le tapis qui est en fait devant moi, euh, est un tapis qui est compris en fait dans les, euh, dans les, euh, dans les boîtes de start. C'est un tapis qui a un, qui a un antidérapant de l'autre côté. Donc au niveau de la qualité, ça correspond à peu près à ce que vous pourriez trouver euh, chez FFG. Seulement là, l'avantage c'est que c'est euh, pas vendu en supplément, c'est directement euh, vendu dans les, dans les boîtes de start. Chaque boîte de start a donc euh, un tapis comme celui-ci. Franchement, déjà là, euh, on commence, on ouvre la boîte, on découvre ça, c'est vraiment badass. Allez, on y va. On commence notre unbox, puisqu'il faut quand même avouer que c'est un unbox. Alors... Alors, alors qu'est-ce qu'on euh, découvre dans cette boîte de start euh, Vous allez le voir, il y a donc à l'intérieur euh, une faction de troupiers avec 1, 2, 3, 4, 5 types plus, plus un plus un chef. On a forcément euh, un mécanique, un méca euh, à l'intérieur. Et puis on a tout un ensemble d'éléments, euh, de décor. Alors. Pour ceux qui pourraient connaître ce genre de choses, ça correspond à peu près à une boîte de AT43. À part que dans AT43, il y avait beaucoup plus de, de, de, de figurines. Euh, mais au niveau de la qualité, on est vraiment supérieur. Je pense que Dust euh, avec Edge of Signar, euh, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu de plus beau. Je trouve même que c'est beaucoup plus beau que Edge of Signar, mais euh, vous allez voir les macros euh, quand, je, quand je vous les présenterai. On ne va pas parler des figurines tout de suite. Alors déjà. À l'intérieur, un blister hein, qu'on va découvrir ensemble. Donc, dans ce blister, on va retrouver euh, des tuiles comme celle-ci, hein, qui sont en fait tout simplement euh, des tuiles qui vous permettent de faire un, un, un bâtiment euh, sur votre tapis de jeu. D'accord Donc, ça, c'est tout simplement un bâtiment avec, euh, avec des, des, des sections ouvertes. Hein, donc, ça vous permet d'entrer dans le bâtiment ou des choses comme ça. Donc, ça, déjà, hop, c'est dans la boîte de start. Et bien entendu, ça intègre parfaitement. À ce qui est disponible sur le tapis, puisqu'il y a des marques sur le tapis, puisque peut-être que vous l'ignorez, mais Dust est un jeu qui propose deux façons de jouer soit vous jouez avec des cases, donc euh, les cases qui sont reproduites en fait euh, sur le tapis ici, hein, vous voyez, et qu'on retrouve ici, soit euh, vous jouez en mesurant les distances c'est euh, la seule différence qu'il y a entre une méthode et une autre après euh, bah, c'est sûr que jouer avec des cases c'est beaucoup plus facile vous avez la cohésion d'équipe qui est assurée vous avez les déplacements qui sont beaucoup plus simples à gérer et vous avez les tirs qui sont beaucoup plus faciles aussi à gérer alors bien sûr vous avez une petite plaquette de présentation de l'univers de Dust alors attention euh, ces boîtes là sont intégralement euh, en anglais hein. mais euh, ce que je tiens euh, à préciser c'est que les règles sont-elles intégralement traduites et disponibles en téléchargement gratuit sur, sur la page euh, du site qui est dust-tactique.com Je mets le lien sous la vidéo, allez voir sous la vidéo vous cliquez sur plus et vous retrouverez les liens en fait euh, qui sont associés On retrouve donc également euh, un catalogue Dust Studio euh, Miniature quelque chose d'extrêmement euh, alléchant euh, il faut reconnaître avec euh, ben bah, voilà la la grande force en fait de Dust il faut être clair c'est euh, ses figurines euh, on parlera du modèle euh, de jeu euh, qui, est, euh, qui, a, qui a quand même rencontré un franc succès aussi hein, puisque ça fait quand même près de 10 ans que le jeu existe donc euh, s'il avait dû souffrir d'un modèle de, de jeu euh, qui n'est pas efficient il y a longtemps qu'il aurait disparu mais voilà on se retrouve avec un petit catalogue en fait, de, euh, de figurines ouais, ça fait toujours plaisir, c'est clair que ça fait, ça fait un peu rêver euh, moi, c'est le genre d'attention euh, que j'aime bien. Ça me rappelle un petit peu euh, euh, les catalogues de Rackham. Et euh, voilà, c'est clair que les figurines sont euh, d'une facture et surtout l'univers. Vous voyez, vous avez des bipodes comme ça, des espèces de marcheurs euh, un peu araignées, euh, comme celui-ci là. C'est vraiment, moi, c'est des univers qui m'ont toujours, euh, toujours énormément euh, attiré. Comme par exemple ce qu'on peut retrouver dans euh, la bande dessinée euh, Bloc 109. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille également euh, très vivement. Ensuite, on a un euh, starter rule, donc tout simplement un, un livre de règles de base. Donc, c'est ce livre de règles hein, qui euh, maintenant est disponible et traduit en français. Et puis, ben, vous avez l'avantage d'avoir la dernière version. Donc, on y reviendra quand on parlera, euh, quand on parlera des règles. Euh, mais, euh, mais je, je, je ne m'appuierai pas sur celui-ci. Je m'appuierai sur celui que vous allez naturellement... Euh, tous télécharger sur internet si jamais euh, si jamais vous vous lancez dans le jeu ou tout du moins si vous voulez commencer à découvrir de, de, de quoi il est retourné. Allez, on va regarder ensemble les figurines et puis bah, on, va, euh, on va commencer avec euh, avec les troupiers. Voilà, donc on regarde ensemble, ensemble ces figurines qui sont toutes euh, sous blister individuel. Hein. Euh, alors, voilà, vous voyez la facture euh, des pièces. Alors, c'est du plastique on a un socle avec avec à l'effigie de dust juste en dessous euh, là vous avez une troupe en fait une troupe allemande euh, c'est de super bonne qualité hein, très sérieusement euh, en plus il y a une espèce de traitement en fait sur sur la figurine qui fait que vous n'avez pas besoin nécessairement de la de la dégraisser avant avant de la peindre euh, il y a énormément énormément de détails il y a des positions qui sont qui sont super intéressantes. Je vais je vais bouger ceux-là. Je vais vous je vais tout vous les montrer. Voilà, on a celui-ci là qui est en train de courir avec un avec un espèce de avec un espèce de lance-flamme. Euh, C'est tout à fait délectable. Et puis on a le chef de section. Je vais mettre celle-ci là. Allez, le Chef de section qui est là euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment génial. Vraiment génial. Euh, C'est très détaillé. C'est de très très bonne qualité. Vous voyez, le, le socle est, est, est déjà travaillé. Hein. Le socle qui vous est proposé en fait dans le jeu est déjà est déjà un petit peu manufacturé. Donc c'est vraiment super sympa. C'est euh, alors il y a des détails comme comme ce câble là qui est un câble mou hein, qui donc ne va pas casser si vous le si vous le déplacez. Bon après, faire attention. Hein, toute figurine est toute figurine est, est, est relativement relativement fragile, mais euh, voilà, c'est superbe. Hein, c'est vraiment c'est vraiment du très très beau travail, du haut level. Certains mériteraient, mériteraient de de s'en inquiéter ou tout du moins de s'en inspirer. Euh, parce que bon, voilà, moi je trouve que les dernières sorties, euh, pour ne pas les citer, euh, d'un univers galactique, j'ai trouvé que les figurines, voilà, j'ai été déçu par euh, par les troupes, par les troupes, alors que voilà, aujourd'hui on est quand même capable de proposer euh, ce genre de choses. Peut-être euh, qu'on aurait aimé avoir moins de choses dans la boîte, mais avec des choses qui, avec des figurines de bien meilleure qualité. Si on avait eu des figurines de cette facture-là, franchement, euh, on aurait pu être totalement, euh, totalement comblé. Vous voyez celui-ci qui est en pleine course, euh, vraiment, c'est très, très, très sympa. Allez, on poursuit euh, ce unbox avec également. Euh, je suis passé sur les parties, sur les figurines, mais j'aurais pas dû. Euh, c'est pas grave. Euh, bien entendu, il y a des cartes. Hein, hein, euh, bien entendu, on retrouve, on retrouve toutes les cartes, euh, toutes les cartes du jeu. Donc, ça c'est pareil, je ne vous les présente pas aujourd'hui, je fais un unbox, mais on les regardera ensemble ensemble lorsque je présenterai les règles. C'est des cartes qui sont assez épaisses, assez rigides en fait, très très dures. Un espèce de, de, de carton craft qui est, qui est super agréable en fait. Il y a tout un ensemble de textures dans ce jeu qui. C'est comme en fait si vous étiez dans les années, dans les années 50. Et que, et que vous sortiez vous sortiez un jeu on va retrouver également cette petite plaquette qui euh, va être à, à ajouter en fait sur le, sur le terrain et avec lequel vous avez des reliefs qui sont soit des arbres soit des soit des blocs des blocs de tours euh, des colonnes en fait donc là on est dans un décor voilà vous avez également des objectifs évidemment hein. Euh, on est dans un décor euh, qui, est, euh, qui est un décor euh, nord-africain, hein, donc, euh, donc voilà on est dans une troupe nord-africaine, donc forcément on a les décors qui vont, euh, qui vont avec. Allez, je vais ouvrir la partie principale. Donc on a également euh, ce genre d'objet, alors ça c'est euh, totalement relatif. Je vous cache pas que c'est pas très très beau et euh, quitte à utiliser en fait euh, des protections ou des choses qui pourraient euh, derrière lesquelles vous pourriez vous cacher, faites comme tout le monde, utilisez celle, euh, de, <rire> de, euh, euh, utilisez celle de, AT43. Euh, ceux qui ont AT43 me comprennent, mais on retrouve très très très très, très souvent les blocs, euh, les blocs de AT43 euh, comme, comme rempart pour, pour les troupes. Bon, celui-ci, il est, il est très anonyme. Euh, il n'y en a qu'un seul dans la boîte. Bon, ça, mais il a le mérite d'exister, mais, mais ça s'arrête là. à l'intérieur de la boîte, on va euh, également euh, retrouver euh, les dés. Donc ça, c'est euh, très agréable parce que... Euh, alors, très agréable ou pas, euh, le jeu se joue avec des dés spécifiques. Bon, c'est très facile d'utiliser des dés 6 et de dire bah ben, pour telle valeur je mets un bouclier pour telle valeur je mets un tir et puis pour telle valeur je mets je mets une, une une réussite une réussite totale bon savoir que dans chaque boîte de start vous avez vous avez comme ça une boîte de dés dont on peut imaginer euh, là déjà qu'elle est qu'elle est assez conséquente il y en a quand même 12 donc normalement il y a de quoi faire certains devraient s'en inspirer également mais on va pas revenir sur ce sujet Allez, je vous présente maintenant euh, ce qu'il y a de plus euh, top en fait euh, à regarder dans le dans, dans ce genre de, de, de présentation. Euh, surtout pour les présentations de, de Dust, c'est euh, le marcheur, c'est le le, le robot. Donc voilà, je l'ai mis sur le tapis. Alors ça, c'est tout à fait le genre de pièce en fait qui vous est euh, qui vous est proposé par euh, par les studios euh, par les studios Dust. Je trouve ça absolument euh, splendide. Franchement, c'est très très très très beau c'est du plastique Alors, Vous voyez là il y a le, y a le phare d'allumage c'est absolument génial euh, vous avez affaire à faire ici à un espèce de bipode il est un peu mécanisé hein, vous voyez là ça hop, tout n'est pas collé tous les points ne sont pas collés vous pouvez, vous pouvez euh, librement euh, tourner faire tourner euh, sa tête c'est vraiment super qualité je vais vous le je vous le monter en entier pour que vous voyez de quoi il retourne donc c'est comme du at 43 hein, ça se monte ça se montre relativement vite hein, il suffit juste de venir de venir clipper ce qui de droit au bon endroit Vous voyez, regardez les, les canons ils ont la possibilité c'est génial ça les canons ils ont la possibilité en fait de se, de se tourner comme ça c'est des, des pièces qui sont euh, qui sont carrément euh, euh, voilà ici au niveau du pied je vais on va regarder avec la macro c'est enfin c'est superbe quoi. franchement la qualité est, est incroyable elle est largement au-dessus de tout ce qui euh, de tout ce que la concurrence est capable, est capable de proposer je trouve euh, après euh, en plus ça ce sont des figurines de qualité secondaire il faut savoir que euh, chez Dust vous avez la possibilité de commander vos pièces euh, en mode en mode ultime et avec avec des figurines de, de, de, de avec encore plus de détails, encore plus de, de, de qualité, mais bon, forcément, c'est encore, c'est encore un peu plus cher. Allez, je m'en mêle un peu les pinceaux. Voilà. Allez, on se regarde donc. Euh, ce bipod, vous voyez, il est, il est vraiment, vraiment super, super chouette Une machine, une machine absolument, absolument géniale. Et pourtant, alors ça, croyez-moi, c'est du tout petit, petit, petit, petit modèle. Il y a des figurines de, de, de bien plus grande facture avec avec bien plus de, de détails et bien plus de, de personnes dessus. Alors, vous on voyez, on peut déplacer comme ça les, les, les canons. C'est génial. Franchement, euh, voilà. Alors, après, c'est peut-être peut un peu fragile. Il faut faire attention. Euh, ce qui me gêne un peu euh, dans cette figurine, c'est qu'ils ont déjà floqué, en fait, euh, euh, les logos euh, de la Wehrmacht. Et que si vous voulez peindre, ben, vous allez peindre par-dessus. Mais euh, ils n'ont pas pensé à vous en donner... Euh, en, en décalco à, à rajouter une fois la peinture terminée donc je ne sais pas comment je vais peindre ça parce qu'il va falloir que je slalom avec le logo mais euh, mais voilà bon moi c'est tout à fait le genre d'univers qui me qui me fait qui me fait rêver je sais qu'il y a beaucoup beaucoup beaucoup de joueurs euh, qui sont euh, qui sont fans euh, des mecs qui sont fans des, des, des gros robots euh, des beaux vaisseaux ben bah, franchement si vous êtes fan de toutes ces choses là de tous ces objets là euh, dust tactique est vraiment vraiment vraiment définitivement fait pour vous on va regarder ce que j'ai là euh, j'ai commandé euh, des boîtes supplémentaires pour, euh, pour pouvoir vous faire des présentations de règles alors moi ce que je trouve absolument euh, absolument génial avec euh, avec ces boîtes là c'est que euh, on se retrouve avec euh, avec des boîtes qui sont, qui sont <rire> manufacturées de façon extrêmement bizarre euh, c'est euh, du carton, tout simplement une boîte carton, comme ça allez un emballage des plus bruts avec une étiquette collée dessus et puis à l'intérieur vous, euh, vous avez vos troupes alors attention, hein, euh, la, qualité, euh, la qualité des pièces euh, y reste hein. euh, la qualité de l'emballage y est également hein, puisque on, va, on va ouvrir celle-ci juste pour regarder voilà, vous avez, quand vous ouvrez la boîte, une macro bulle de protection qui empêche vos figurines d'être écrasées. Et puis ensuite, la figurine, chaque élément de la figurine va être conservé comme ça dans un dans espèce de, de de papier bulle. Et puis au fond, vous, avez, vous allez retrouver la carte. Donc là, on a un marcheur soviétique euh, qui est présenté avec, avec trois pièces. Vous avez un, un bloc. Vous avez ensuite le, le lance-missile. Le lance Et puis ici, vous avez, vous avez la tête je vous présenterai ça quand quand je ferai les vidéos les vidéos des parties parce que j'envisage de faire une vidéo de partie de ce jeu. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette première vidéo, cette très courte introduction à Dust et surtout au contenu et à la qualité du contenu vous aura un petit peu convaincu, je vais, je vais faire des vidéos notamment d'explications de règles, mais tu ne vais pas faire des explications de règles comme je fais pour Wars Armada où je prends point par point, je vais tout simplement organiser une partie avec des potes et puis, et puis je vais la filmer et puis, et puis on regardera la partie ensemble et on fera une partie commentée tous ensemble. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook dont le lien est juste en dessous. J'ai des projets, notamment un projet de studio que, avec un fond noir, un fond vert, des vrais éclairages euh, que j'essaye de, de, de, de, de financer avec du financement participatif. Donc si vous voulez et si vous pouvez m'aider, surtout, il n'y a pas de petits dons, hein, ça commence à, à 1 euro. Si vous voulez et pouvez m'aider, euh, vous allez voir les liens qui sont sous la, la vidéo. Il y a à la fois Tipeee qui vous permet de donner une somme soit tous les mois, soit en one-shot. Et puis, il y a aussi un lien Paypal. Préférez le Paypal parce qu'il n'y a pas de commission dessus. Et là aussi, au niveau de la cagnotte Paypal, vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, moi, ça m'aidera beaucoup à pouvoir m'équiper et pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos. Je remercie tous ceux qui m'ont déjà donné un gros coup de pouce. Certains d'entre vous se reconnaîtront et franchement, ça fait... Très très chaud au cœur. Voilà, on se lance dans Dust. Je pense qu'il euh, y a de quoi faire et il y a de quoi dire. Je sais que chez mes abonnés, il y a de très très grands fans de Dust. Donc euh, on en reparlera très rapidement. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce que comme je le dis toujours, il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. A très bientôt. Bye bye